Bonjour à tous, nous allons voir comment régler une SFR box pour pouvoir ouvrir une table sur WebTarot. La première chose à faire est de lancer WebTarot et d'aller dans le menu Options Généralité. Vous allez ensuite sur l'onglet Internet et là vous notez votre adresse IP et le port utilisé sur vos tables. Donc pour moi c'est 192.168.1.2, pour vous ça sera 192.168.1. autre chose. Et le port utilisé 22.01, normalement c'est la même chose pour vous également. Voilà, bon alors on en a fini avec WebTarro, maintenant on va s'occuper de la configuration de la SFR Box. Donc vous lancez un navigateur, et sur ce navigateur, vous tapez l'adresse de la SFR Box, c'est normalement par défaut 192.168.1.1. Voilà, j'arrive sur la page de configuration de la SFR Box. Et là, je vais sur réseau V4, NAT. Alors, il se peut qu'il vous demande une authentification. Hein, pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton WSP pendant 5 secondes euh, sur la euh, SFR Box et vous pourrez ac accéder au menu de paramétrage. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la redirection de port. On va euh, créer une règle pour expliquer à la SFRbox, que si quelqu'un arrive sur la SFR Box par le port 22.01, il faut le renvoyer sur mon PC et sur le même port. Donc, le nom de la règle, vous mettez le nom que vous voulez, mais tant qu'à faire, on met WebTarot, comme ça on se souvient à quoi ça sert. Le protocole, c'est TCP, j'y touche pas. Le type, c'est bien un seul port, j'y touche pas. Le port externe, c'est le 22.01. Je l'ai noté tout à l'heure en regardant dans la configuration de WebTaro. Et l'IP de destination, pour moi, c'est 192.168.1.2. Pour vous, c'est autre chose. Vous l'avez aussi euh, copié, ou enfin, enregistré ou noté à partir de la configuration WebTaro. Et le port de destination, c'est 2201 également. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton plus. Ah Pardon, j'ai oublié de ça. Voilà, 22.01 également pour le port de destination. Hein, donc on le met en port externe et en port de destination. Et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton de plus pour le valider. Voilà, c'est fait. Alors pourquoi est-ce que on a fait ça En fait, euh, il faut savoir que quand quelqu'un essaye de rentrer sur votre table, en réalité, il toque à la porte de la SFR Box. Et à la, serf... la SFR Box, il faut lui dire, bah, euh, euh, le port 22.01, c'est pour mon PC c'est pas pour ma tablette, c'est pas pour mon téléphone, c'est pour le PC, euh, et c'est là qu'il faut envoyer les joueurs. Ensuite, euh, ce qui se peut, c'est que sur votre PC, il y a des problèmes de pare-feu, donc ça, vous avez d'autres tutos, mais en tout cas, pour la SFR Box, le réglage, vous venez de le faire, il n'y a pas de problème. Merci, à bientôt.